Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 69 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui très rapidement, cette vidéo sera pas longue à Warcraft 3 Reign of Chaos, donc c'est un jeu qui n'est pas tellement récent non plus c'est un jeu qui mêle la stratégie et le jeu de rôle et nous allons commencer tout de suite, à... on y va la première campagne donc c'est le début donc le chargement et je vous laisse un peu la petite vidéo de, de début L'étrange cauchemar. Ce n'était pas un cauchemar, jeune chef. C'était une vision. Suivez-moi et je vous révélerai ce que vous réserve le futur. J'ignore ce que tout ceci signifie, mais je suis prêt à aller jusqu'au bout. Donc voilà, on a la main. Euh, J'ai pas pu laisser la vraie vidéo d'introduction qu'il y avait au début, euh, qui vous racontait un peu euh, l'histoire. Il euh, y avait des petits problèmes euh, avec, euh, avec, euh, avec le film. Donc là, c'est du, du jeu. Donc le je vous l'ai dit, on en contrôle nos unités. Là, on, on a qu'une, évidemment. Voyez donc on découvre le terrain au fur et à mesure. Là, c'est une, sera sera une sorte de plus plus petit didacticiel où il nous explique où il faut aller. Donc là, il faut rejoindre les points de point en point. De toute façon, il n'y a pas 50 chemins. vers la bannière au milieu du camp. Donc voilà, c'est ce qui m'explique. Alors faut que je prenne, que je que je l'emmène ici. Donc maintenant, j'ai gagné d'autres troupes. Donc euh, là, on n'aura peut-être pas le temps de le voir, mais, euh, mais euh, plus tard, on peut. Euh, voilà, on peut. J'ai du mal à parler en même temps que lui. Euh, on, on peut créer nos, donc, nos troupes, on, on construit des bâtiments. Euh, c'est un petit peu un jeu de gestion en même temps, puisqu puisque puisque c'est du combat en gros sur une map du, du style League of Legends. Voilà, c'est Ce des les précurseurs hein. Les précurseurs du style après. Mais le campement est devant nous. Ordonnez à vos troupes de se déplacer agressivement et d'attaquer le camp ennemi. Même Pour si c'est pas totalement la même chose puisque là on aura des bâtiments que, que League of Legends pas évidemment. Puis cliquez sur le sol. Non mais euh, euh, donc donc là j'ai des ennemis donc vous les avez vu. Donc en fait, je clique sur les ennemis avec mes troupes euh, les unités que je veux. Donc là, ils m'ont dit de cliquer sur attaquer. Et de sélectionner Gros une zone. Voilà. Notez que Trale a gagné un niveau grâce à l'expérience glanée au combat. Voilà Seuls aussi donc, ce qu'il vient de dire. ont gagne des niveaux. Ce qui leur permet de euh, donc après on a, on a différentes euh, compétences. Les héros un point de compétence à chaque niveau supplémentaire. Ces points peuvent être utilisés pour acquérir de nouvelles compétences. Ou améliorer une précédente compétence. Pour dépenser les points de compétence de trall sélectionnez le et cliquez sur le bouton compétences en bas à droite de l'écran. Hmm. Ce coffre contient une potion de mana bien utile. Remarquez que la potion occupe maintenant un emplacement dans l'inventaire de Thrall en bas au centre de l'écran. Les potions de mana peuvent être utilisées pour rendre au héros son mana. L'énergie magique qui lui permet de lancer des sorts comme chaîne d'éclair. Il dit, en fait, je même plus besoin de parler, il dit pour carrément tout ce, tout ce que vous devez savoir, il le dit à l'oral dans le jeu. Donc là, on continue, encore des ennemis. La vidéo va être très courte, hein. comme je vous ai dit, on va juste faire cette mission, on ne va pas s'embêter en pour faire une autre, ça peut être assez long, suivant ce que c'est. Hop là, un nouveau point. Le hurlement du loup signifie que la nuit a commencé. Attention, guerrier. Ah voilà, des de biches, je Et sais pas ce que je peux pas les attaquer Bon, tant pis. Oui. Ça c'est quelque chose que oui. vous entendez tout le temps. C'est comme dans Starcraft, mmh. on avait la même chose, c'est... Vous, entend... vous entendez le... tout le temps, oui. J'y oui. vais. Oui. Pour l'honneur. Voilà. C'est ce tout le temps des phrases magiques. Merci. Alors, suivant, suivant quelle quel race vous avez pris, euh... il, y en a des... il y a des phrases un peu plus connues, un peu plus mythiques. Alors là, j'ai tué lui. Bon, oui. je suis peut-être pas obligé parce que juste moi qui fais aller vers lui. Dabou. dabou. Pour l'honneur. Ah oui. Pfiou. Par contre, euh, c'est pas Pour trop ça l'ambiance par contre. Hein. On s'ennuierait très vite si s'il si, si fallait avancer comme ça pendant des heures. Mmh. Oui. Dabou. Il a pas trop de musique là. En même temps, mmh. c'est pas vraiment obligé, mais euh... ah, c'est vrai Pour que ça serait un plus d'avoir une petite musique de fond Que la forêt, mmh. voilà Pour Hop là, j'ai retrou... retrouvé le mec, mmh. je crois, non Ah non, <rire> c'est pas lui là Ah si, voilà Salutations fils de Durotan, je savais que vous trouveriez votre chemin « C'est vous que ma vision m'a montré. Qui êtes-vous Comment me connaissez-vous »« Je sais bien des choses, jeune chef, sur vous et votre peuple. Pour l'heure, peu importe mon identité. Ce qui est important, c'est que vous ralliez votre peuple et quittiez ce rivage immédiatement. Partir »« Partir Pourquoi donc, humain ?»« Humain ?» <rire> J'ai abandonné mon humanité il y a bien longtemps. Je suis... autre chose désormais. Sachez que je connais l'avenir et que j'ai vu la grande ombre enflammée qui vient pour consumer ce monde. Vous la sentez venir aussi, n'est-ce pas Les démons... sont de retour. Oui, la seule chance que vous avez de vous dresser contre eux est de traverser la mer vers les terres lointaines de Calibas. Mais comment pouvons-nous Je répondrai à vos questions en temps voulu, jeune chef. Pour l'heure, ralliez vos guerriers et préparez-vous à quitter cette terre. Nous reparlerons bientôt. Mmh, tout cela n'a aucun sens. Mais les esprits me disent que je dois lui faire confiance. Donc voilà, on va pas aller plus loin. Donc ce sera pour Warcraft 3 Reign of Chaos. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même.